La petite rose qui arrive dans le dos là. Faut que j'aille sur les caches. J'ai absolument rien là. Oh. Je passe de mal à bien d'un seul coup. Alors lui, les gars, il a pris cher pour une cinquantaine de personnes. J'ai fait du baseball avec ses couilles. Oh carré, oh Oh carré au Oh die -die putot, tu carré ton tu tout Non NON Oh oh Tiens, j'ai fait au GG, man. Oh putain. Quelle arme d'enculé. Arrête-toi, c'est un. Mec, il est direct à aller se cacher dans le bâtiment. What what, boys? What what? Hey, what? Ronaldo! Comment est-ce qu'il était là Pourquoi tu prends pas d'armes parce, parce que le Glock de base est 10 fois plus fort que toutes les armes du monde. Il y a plus besoin d'armes sur ce jeu. Lance grenade sans viser. Glock pour la distance. 15 grenade pour le corps à corps. Je vous le dis, ça a pissé le sang. Ok. Je lui ai tiré dessus la roquette Je lui ai tiré Ma roquette était parfaite Oh le rat Oh le rat attends oh, le rat. Parfaite Oh le rat Oh le rat voilà Six de pute encore une fois il voit à travers le mur il y en a tellement les gars c'est le c'est le quatrième aujourd'hui euh, qu'on repère c'est à dire c'est un manette pc Ah la saloperie Et parce que ça c'est pas des moves à la souris, c'est des moves de manette On va, on va rader sa partie. Je suis curieux de voir comment s'en sort un joueur avec un wallack. Est-ce qu'un joueur avec un wallack gagne une game ou pas Il a pas d'IMBOT, bot, hein. il, a il a juste un wallack. Les gars ça, ça, ça, ça se voit. Ça... Il a que le wallack. Il a vraiment que le wallack les gars. Le Wallach, c'est le fait de voir à travers les murs. Regardez. Là, il le voit. Là, il est en train de le regarder. Hop. Regardez. Qui il sait qu'il est là. Là, il fait genre. Là, il fait un peu de cinéma. Et là, peut-être qu'il a vu qu'il avait deux spectateurs. Oh, j'ai deux specs. On va attendre un peu. On va la jouer discret. Mais ce genre de joueurs en fait qui ont besoin d'un wallack pour jouer, c'est des joueurs qui sont tellement nuls, mais genre tellement nuls, à un moment donné, avec le stress d'une situation, ils vont re -se mettre à cheater et sans faire attention à si c'est flagrant ou pas. Et à ce moment-là, nous, qui savons que c'est merde cheat, on le prouve par A plus B. C'est euh, un bot mais qui wallack comme un, comme un chien. Le cheater qui suit quelqu'un à travers un mur, comme ça, c'est pas le bon cheater. On s'amuse à faire un truc comme ça. Il peut être un joueur euh, comme moi, comme euh, n'importe qui qui joue bien. On s'amuse à faire des trucs comme ça. Quand il y a que de la merde, mais que là, il y a des trucs bizarres en plus, tu sais, tu sais que lui, il est coupable. En fait, moi, mon viseur, je n'ai pas besoin de le mettre là où l'ennemi va sortir, à la fenêtre ou à la sortie du mur. Moi, mon viseur, je le mets dans le mur. Comme ça, je sais un peu mieux où ils sont. Je vais devoir sortir. Le courage m'appelle. Un bon coup de voilac à droite, un bon coup de voilà à gauche. Allez, maintenant c'est entre moi et eux. Hop, un bon petit coup de voilà qu'avant Et un buisson. Ce buisson est tout à fait pour moi. Ra ah, depuis X années maintenant. Fils de pute sur la quatrième génération, Baltaz, nous décide de vous montrer son gameplay et son expérience de Call of Duty. Il le voit Mais quelle vision Mais quelle vision On dirait qu'il est... Il n'a plus le même shoot qu'avant. Il a appuyé sur la touche magique supplémentaire. Nous avons un wallack. Ainsi. C'est un truc pour traquer. Il n'a plus de recul sur son arme. Le no recoil. Le no recoil est donc activé. En plus du wallack. C'est la fin de game. Il nous sort, il nous sort le feu d'artifice. Il veut nous montrer tout ce qu'il sait faire. Attention, il se place allongé. Oh là là, ça, ça connaît. Oh là là, oh là là Oh là là On en a plus rien à foutre On a, on a tout activé On en a plus rien à carrer On t'emmerde Activision Il est comme ça gros Il est en train de se pignoler le bonhomme en même temps qu'il tire Regarde-le Il en a plus rien à foutre le mec Titouan qui est bien placé mais qui ne regarde pas à gauche Ça pourra peut-être le punir On ne sait pas Va-t-il gagner cette game avec euh, son m -Lock. Ainsi que son Wallack Attention c'est parti Oh bon, Mais quel shoot Mais quel shoot Mais quelle vision quelle vision, mais... Oh, oh là là, oh là là, ça accroche Capitaine Ralent... Oh la capitaine, ralentissez Oh là, ça se voit, capitaine Un titouan qui s'en bat les couilles C'est une démonstration de tout ce qu'il sait faire La frappe de précision, il n'a plus d'armes Il la garde entre ses mains Ah là il a vu quelqu'un, il met la frappe dessus Titouan qui repart en arrière, mais quelle vision de jeu Visionnaire Avant-gardiste Napoléonien Titouan, étant 1v1 final, il sait pas du tout où est le dernier Mais il est banni Il est banni Oui Oui Oui Oui C'est bon, ça Ça, c'est bon Incroyable Incroyable ce qui vient de se passer, chat Incroyable Oh les gars, c'est une masterclass Oh gros, c'est fou Oh gros oh, le roi des rats banni en plein live Nouvelle vidéo YouTube